Good morning alle yiden nistra aujourd'hui le lancement abondant de Rabin Isaac va le prochain Amar, arei, gita, uktubata, thérapeute, atzma, moi Alors maintenant, on est en train de, c'est un peu compliqué comment ça. Faut, faut, faut tenir le fil directeur de toute l'émission. C'est pas tellement compliqué. Mais juste, on a eu l'occasion de découvrir qu'est-ce qui est écrit dans la avec un sujet général. C'est lorsqu'on écrit d'écrire. Lorsqu'on oublie d'écrire une condition dans la qu'on est quand même engagé parce que comme mis instauré. Du coup, on a commencé à parler de toutes sortes d'engagements que le mari est là. L'an la l'amistat précédente, on s'est mis à parler de l'engagement que le mari a le devoir de racheter sa femme. Du coup, on va faire une petite parenthèse pour arrêter de parler des omissions dans le contrat, pour parler du devoir exact de racheter sa femme. D'accord Vous avez compris comment ça se passe Finalement, on va se tout beau, tout ce qu'on parle, ça touche aux engagements du mari avec sa femme. D'accord Donc, Nishbet, la femme a été prise en captivité. Khayav Livdota, le mari a le devoir de la racheter parce qu'il s'engage dans la va, à racheter sa femme. Je vous avez rapporté à la dans la mission précédente que, euh, quel était le montant exact jusqu'à combien le mari l'engageait. Vous avez rapporté qu'il y a deux avis dans le mariage, et la il me semble que là, la rafale est un comme le Rabbi, euh, rabbin Shimel, Rabbi je ne sais plus, qui nous dit que jusqu'à une fois pour le prix d'une femme au marché des esclaves, pour éviter que ça devienne une mode un peu trop facile de, de prendre tout ce qui a besoin d'argent, il prend une femme en captivité, il lui dit vas-y, dépose une rançon, dépose la valise là-bas, et puis hop. Euh, donc du coup, on limitait jusqu'à une fois. D'accord Donc, « Nishbet chayav Livdota » Si elle était prise en captivité, il a l'obligation de la racheter. « Vim Amar » Maintenant, lui, on lui demande de payer une fortune, ou de payer, ou même, il n'a pas. Il dit « Vous savez quoi Qu'est-ce que je me prends à la tête, moi ?» Je me suis engagé, moi, que le jour où je la divorce, je lui donne 20 000. « Lui, le gars qui l'a pris en captivité, il demande 50 000. Je pas les moyens, moi. Vous savez quoi le bête Regardez. Jusqu'à maintenant, c'était ma femme. Aujourd'hui, ça va être ma femme. Je lui transmets son guette et je te ça que tout va aller 20 000. Qu'elle se débrouille avec, elle demande à son père ou à sa grand-mère. Est-ce que je peux ou pas Et la réponse, elle est que non. Elle aura chahi. Il n'a pas le droit de faire ça. Parce que mon cher ami, tu t'es engagé au moment du mariage que le jour où elle sera prise en captivité, tu devras la racheter. Et maintenant, ça, est, ça lui est tombé dessus. Il a l'obligation d'assumer de, son devoir. Ouais une fois qu'on a eu le devoir, qui, on, on, on, je me suis engagé. Maintenant, c'est trop tard, je ne peux plus me décharger. Par contre, l'acta khayab Quand sa femme est malade, il a l'obligation de la guérir. C'est vrai. Ça veut dire que le mari, il doit faire des pieds et des mains pour que sa femme, elle soit sur pied. Qu'elle la remette, qu'elle qu la guérisse. Mais par contre, amar aregita uktubata. Si toutefois il dit, moi, la guérir, j'ai pas les moyens. Ça me coûte trop, trop cher. Je ne peux, peux pas assumer. Je lui propose... Ouais, pour le moment, je me suis engagé, moi, à lui payer 20 000 d'octuba. Maintenant, avec ses ce, euh, soins médicaux, ça me coûte 1 par mois. Alors, je vais tenir pendant 20 mois, mais après, je n'ai je plus pouvoir. Qu'est-ce que je veux faire Vous savez quoi Je préfère la divorcer, je m'arrête là. On coupe la gangrène, tant que c'est pas trop tard. Désolé pour la femme qui s'appelle gangrène, la pauvre. Et je lui donne, je lui laisse les 20 000 avec son gars, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Là, j'ai le droit de le faire. Parce qu'en fait, l'engagement du mari, du, de, de guérir sa femme, c'est un engagement qui est constant. Il y a en fait, en réalité, il faut savoir qu'il y a une marque dans dans l'Agma. Dommage que quand j'ai préparé mon coup, je ne faisais pas pour apporter pour la Ce hein. n'est pas retenu comme ça. Il me semble qu'il a quand même le devoir. Je sais plus. Il, y a, il y a des différences sur mon cas. Il y a des fois où c'est des choses. C'est-à-dire, le principe est comme ça. Le mari, il a un engagement de, de, de, de donner à manger à sa femme. Mais si sa femme, elle mange trop, il n'a plus le moyen d'assumer. Il a aussi une autre possibilité. Qui divorce sa femme, qui paye l'engagement le, de l'Aktouba en plus. Et après, qu'ils lui disent, écoute ma chère, qu'est-ce que tu veux avec ton 30 et 20 000 Va manger autant que tu veux, finis ton capital, puis après, va t'en D'accord Il a la possibilité de Là, le religieux le... le... américain est de en, en fait que guérir sa femme, c'est comme la nourrir. Et au même titre que la nourrir, t'as l'obligation tant qu'elle est mariée. Tu décides de ne plus les moyens, bah, tu payes ta... ta dette, ta dot, tu payes veilles d'être, tout va. Et après qu'elle se débrouille, elle, la même chose. Bah avec le, donc ça c'est la même chose pour la nourrir, ou bien même pour aussi le devoir de, de refoua, c'est un, un frais qui est constant, d'accord Tu as l'obligation maintenant d'assumer, tant qu'elle est ta femme. Tu vas assumer 10 mois, 12 mois, 15 mois, quand la cavote, tu payes pour le moment 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 tous les mois. Après le 15e mois, ça arrive que maintenant plus, il n'arrive plus à assumer le pauvre, on lui dit si tu veux, tu lui payes les 20 000, parce que ton engagement c'est de te décharger de ta femme, tu lui payes les 20 000, et dans ce cas-là, qu'elle s'assume elle-même, d'accord Tandis que pour l'engagement de racheter de la captivité, là c'est en. Dès que ça s'est passé, qu'elle est tout de suite ils s'engagent à payer toute la, tout le devoir que, que, les, que les, les kidnappeurs ils vont lui ils vont réclamer, donc il aura l'obligation de le payer, il ne pourra pas dire je préfère le divorcer je le paye ça tout le Il Ils, ils que dans cette situation, il devra payer ce qu'il faut. OK Même principe en fait, si je peux dire aussi, si sa femme. Elle a été malade. Non, je préfère pas. D'accord, on a compris le principe. Si. Et on va là. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Koltoum. C'est là.